Princesse Pour un nouveau zoom, aujourd'hui le personnage de Stitch. Vous nous l'avez beaucoup beaucoup demandé et malgré le peu de choses qu'on avait à dire dessus, on a creusé, creusé, creusé, exprès pour vous. C'est parti, vous êtes prêts Expérience 626 plus connue sous le nom de Stitch est une expérience extraterrestre bleue. Il a quatre bras, de grandes oreilles, une crête osseuse dans le dos et des antennes. Il se fait passer pour un chien en dissimulant sa deuxième paire de bras, ses antennes et sa crête. C'est un personnage extrêmement capricieux et têtu, et parfois agressif, mais quand même gentil et attentionné. C'est aussi le meilleur ami de Lilo. Il est le résultat d'une expérience extraterrestre visant à créer un être indestructible, increvable et infatigable. Mais a cependant des rivaux aussi puissants que lui, comme l'expérience 6 de 7, Leroy, le frère jumeau maléfique de Stitch, créé par Jumba, sous l'obligation du docteur Amsterville qui s'est évadé de prison. Il clonera ensuite Leeroy 625 fois afin de former une sorte d'armée hyper puissante. Le doubleur original de Stitch... Chris Sanders l'a doublé 14 fois entre 2002 et 2011 dans différents films ou jeux vidéo. Et son doubleur français Emmanuel Garijo a une immense carrière dans le doublage. Il a par exemple doublé Anakin Skywalker, Le Prince Caspian, Daffy Duck, Le Clochard dans La Belle et la Bête 2, Marty dans la trilogie de Madagascar, Jack Frost ou encore T-Biscuit dans Shrek. Un court métrage de 4 minutes a été réalisé sur les origines de Stitch, où Jumba expliquait à Stitch d'où il venait, mais cela a été un échec car il ne durait que 4 minutes, qu'il n'apportait rien à l'histoire ni au personnage et qu'il était très ennuyeux. De plus, les révélations de Jumba n'étaient ni crédibles ni utiles et l'animation était très mal réalisée. En effet, les personnages étaient presque statiques et lorsqu'ils bougeaient, le résultat obtenu était très mauvais. Stitch a également eu son jeu vidéo intitulé Stitch Expérience 626, inspiré de la première scène coupée du film. Stitch a 625 cousins, la plus connue est certainement Angel, qui est considérée comme sa petite amie. Angel, ou expérience 624, est également une expérience génétique créée par Jumba. Elle a un pouvoir semblable à celui d'une sirène. Elle est capable d'envoûter les autres expériences avec une chanson, ce qui les rend diaboliques ou plus gentilles si la chanson est chantée à l'envers. Cependant, les expériences ayant été créées après, elles sont immunisées contre son pouvoir. C'est donc le cas pour Stitch et Leroy. Angel est séduisante et amicale, mais elle peut parfois être directe, méchante ou même ingrate. Et même si elle est très amoureuse de Stitch, c'est une séductrice et elle s'amuse souvent à flirter avec les autres expériences. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire. On se retrouve bientôt. Zoom, zoom, zoom, zoom.